Bienvenue, bienvenue sur ce nouveau live. Euh, bienvenue sur Instagram aussi. Bonjour. Alors, on est un peu sur les deux plateformes à la fois, sur Facebook par ici et euh, sur Instagram par là. Dans tous les cas, euh, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si ça coupe pas, si la connexion est bonne. Euh, on regarde suivra un petit peu les deux plateformes à la fois. Et, et de faire ce petit jeu de tête. Hein. Voilà, c'est ça. On va essayer de, de suivre les, des deux côtés. Donc, bienvenue à tout le monde sur... Euh... Sur ce nouveau rendez-vous en direct. Donc aujourd'hui, le live est dédié et aux candidats du CRP 2022 et aux candidats du CRP 2023. C'est un peu un live particulier. Mais vu la période de l'année, on s'est dit que ça valait le coup. On va vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc, petite présentation peut-être Oui, bien sûr, volontiers. Donc moi, c'est Jade. Moi aussi, c'est Jade. Voilà, donc on est les deux Jade de l'équipe Fort prof Aujourd'hui, on voulait justement prendre la parole et vous retrouver un petit peu pour répondre à beaucoup de questions qu'on qui, qui, qu a reçues ces dernières semaines. On s'est dit que ça valait le coup de, mmh. de faire un live à ce sujet. Alors, euh, bonjour Cam, vous nous dites que la connexion est OK sur Facebook. Merci beaucoup. Super, pour bonne pour. nouvelle. Merci pour l'info. Là-haut, ça a l'air de fonctionner aussi sur Instagram, si ouais. vous Pareil, bonjour Marine, bonjour Lisnat, Marie. Euh, ça fait plaisir de vous retrouver ici. On, on échange beaucoup hein, sur les réseaux. Vous êtes, en tout cas pour euh, pour les membres de la promo Marie Curie, vous êtes très, euh, très actifs. Sur les réseaux, vous partagez beaucoup vos révisions, vos doutes, euh, vos moments de joie aussi. Mmh. Et ça fait plaisir de pouvoir bah, se voir en direct aujourd'hui. Donc, un coucou à la promo Marie Curie, Fort Prof, ouais. euh, si vous êtes là. Et évidemment, bah, bienvenue à tous euh, aujourd'hui. On ne va pas trop tarder à commencer parce qu'on a essayé de, de travailler ce live qu'il soit assez court. On va faire de notre mieux promis. Voilà, pour pas prendre trop de temps sur votre pause déjeuner. Dans tous les cas, le live sera dispo en replay, évidemment. Hein. Si mmh. vous devez partir, bah, allez-y et le live sera dispo immédiatement après sa diffusion. Donc, soit sur Instagram là-haut, soit sur Facebook ici, soit sur YouTube. Évidemment, si vous voulez le partager à, à des amis qui n'ont pas les réseaux sociaux. Et oui, également, petite précision, Yves, euh, qui fait partie de l'équipe Fort Prof aussi, sera là pour répondre à vos questions directement sur le chat Facebook. Sur Instagram, on essaiera de prendre les questions en direct. Euh, de toute façon, on prend toujours le temps à la fin d'un live de répondre par un message personnalisé mmh. à toutes les questions si on ne les a pas abordées dans le live. Ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir se lancer. C'est bon pour toi Tout à fait euh, donc ouais, le but était en fait de pouvoir euh, aujourd'hui au mois mi novembre à six mois euh, des premières épreuves de la session 2022. Cinq mois et demi. Ouais, cinq mois et demi, c'est ça. Euh, bah, c'était de vous aider en fait, vous candidats euh, à la session 2022, si vous êtes un peu perdu dans vos révisions, si vous avez perdu pied, si au contraire vous attaquez que maintenant que vous ne savez pas du tout par mmh. où commencer. Voilà, c'était de répondre à vos questions. Comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on priorise son travail, euh, parce que oui, c'est encore possible de se préparer au concours 2022. Donc, on va prendre le temps de, de répondre à tout ça et également vous voulait s'adresser à vous, candidat du CRP 2023, parce que vous êtes déjà euh, dans les starting box. Ouais. Pour certains, on reçoit beaucoup de demandes là-dessus aussi. C'est pareil, c'est de se dire bon, bah, euh, vous avez le temps encore pour le coup, vous, vous êtes quand même dans le, dans le confort. Mais mm -hmm. bah, justement, comment optimiser ce temps pour. Euh, en tirer le plus de bénéfices possible et puis optimiser votre votre temps de travail là dessus donc c'est pareil on vous a un peu tout listé avec quelques conseils précis donc voilà comment on va se dérouler le live euh, si on, on, on va peut-être essayer de contextualiser avant d'attaquer rappelez brièvement les épreuves qui vous attendent. Mmh. Euh, alors, si vous êtes, des, vous connaissez déjà le concours, ça sera une repasse pour vous, sachant qu'il y a eu quelques modifications, en tout cas quelques précisions qui ont été apportées il y a quelques semaines par le ministère concernant les épreuves orales. D'ailleurs, on, on a un live à ce sujet sur nos réseaux sociaux qui a eu lieu la semaine dernière. Si vous mmh. voulez jeter un coup d'œil. Donc c'est pas mal qu'on rappelle un peu tout ça rapidement, comme ça on part sur les mêmes bases tous ensemble. Complètement. Donc là, Dois, si tu veux bien euh, nous en parler. Oui. Alors, nous allons revenir sur les conditions d'éligibilité au concours. Vous pouvez être éligible à un ou plusieurs concours à savoir le concours externe, le concours troisième voie et il y a également le concours interne. Le concours externe pour être éligible à ce concours là il faut avoir soit un master 2, soit être parent de trois enfants ou sportif de haut niveau. Pour le concours troisième voie euh, pour être éligible à celui-ci il faut pouvoir justifier de 50 ans d'ancienneté dans le secteur privé. Et pour le concours interne, on est sur euh, un niveau licence, sachant qu'il n'y en a pas en troisième voie, hein, pas de, de, de, de niveau requis en termes de, de, de diplôme. Par contre, au niveau interne, oui. Euh, on est sur un niveau licence demandé et trois ans d'ancienneté dans le secteur mmh. public. Alors, vous pouvez effectivement être éligible. Là, on est à J-1. Euh, oui. de, de la fin des inscriptions au concours. Hein. C'est important de le, de le rappeler aussi parce qu'elle se termine demain à midi pour la session 2022. Pour la session 2022, tout à fait. Donc, vous pouvez vous inscrire, par exemple, au concours externe, au concours troisième voie. Si vous avez des doutes et vous ne savez pas trop comment vous positionner, ben vous vous inscrivez aux deux. Comme ça, en fonction du nombre d'inscrits, en fonction du nombre de postes, vous pourrez euh, en toute liberté choisir de vous présenter à l'un ou l'autre des concours, parce que dans tous les cas, vous aurez. Euh, fait vos deux inscriptions. Donc, vous serez libre de choisir l'un ou l'autre. Oui, et j'en profite d'ailleurs si vous avez des doutes hein, sur votre inscription au concours 2022 auprès du ministère. Sachez qu'on a aussi fait un live à ce sujet pour vous mmh. aider dans les démarches. Hein, c'est Jade Yves euh, qui vous l'aviez fait. Ouais. Euh, si vous avez des doutes là-dessus, n'hésitez pas à nous faire un petit message dans le chat ou un, mmh. un petit message privé ou même nous appeler. On vous aidera hein, parce que voilà, c'est jusqu'à demain. Donc, en effet, il ne faut pas perdre de temps. Tout à fait. Voilà pour les conditions d'éligibilité. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le concours en lui-même. Donc, vous, avez, vous aurez des épreuves d'admissibilité, donc des écrits et des épreuves orales dites d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont au nombre de trois. Vous aurez deux épreuves disciplinaires, à savoir une en français, une en mathématiques, euh, chacune notée sur 20 points, chacune durera 3 heures. Euh, et vous avez une troisième épreuve, donc euh, épreuve, une épreuve écrite d'application euh, destinée vraiment à vérifier vos connaissances et didactiques, pédagogiques et aussi disciplinaires dans le domaine que vous allez choisir entre sciences, histoire, géographie, EMC et les arts, donc qui rassemblent euh, éducation musicale, histoire de l'art et arts plastiques. Donc, EMC, pour la petite précision, comme c'est peut-être que pour vous, candidat au CRP 2023, ce n'est pas tout à fait clair. Tout à fait. Donc, c'est enseignement moral et civique. Plein de, plein de mots qui ne sont pas encore familiers, mais qui le seront rapidement. Tout à fait. C'est vrai. C'est un apprentissage. Donc, à partir d'un dossier, en fait, qu'on va vous remettre où vous devrez donc composer de textes, de documents pédagogiques, d'extraits de programmes, etc., de manuels scolaires, des productions d'élèves. Il faudra donc, on sera dans de l'analyse de, de, de plusieurs séquences ou séances de classe entre le cycle 1 et le cycle 3. Donc, ce sera à vous, mais on va y revenir un peu plus tard, de prouver vos connaissances disciplinaires dans le domaine que vous aurez choisi et à la fois de partager vos compétences pédagogiques et didactiques. Voilà pour les trois épreuves écrites. Chacune notée sur 20 points, chacune durera trois heures. Ensuite, on a des épreuves d'admission. Donc, lesquelles sont-elles Donc, vous avez, en tout premier lieu, l'épreuve de leçon. C'est la petite nouveauté de, de cette réforme, l'année mm -hmm. 2022. Donc, cette épreuve de leçon, de mathématiques et de français. Donc là, il s'agit... Euh, d'un exposé en fait sur une séance d'enseignement que vous allez mener et le jury sera là pour évaluer euh, vos compétences didactiques et pédagogiques, on n'est pas sur un exposé disciplinaire, vous n'allez pas parler que, mm. que, que, que du, du, du, du, du français des mathématiques appliqué au primaire c'est pas du tout ça, par contre effectivement euh, on est sur l'enseignement de ces disciplines là, donc en gros vous devrez maîtriser et prouver au jury que vous maîtrisez euh, les, les objectifs d'enseignement, euh, comment se déroule une séance, quels sont vos choix pédagogiques, euh, pourquoi vous allez dérouler cette, votre séance de cette manière-là et comment est-ce que vous allez le justifier. Euh, vous allez intégrer donc l'activité des élèves, bien entendu, comment ça se concrétise en classe et bien entendu, vous appuyez sur euh, les extraits de programme, les documents donnés par, euh, par le jury, des documents extérieurs auxquels vous, vous pensez, mais bien entendu, toujours en en les précisant, en les citant et en les justifiant. Ensuite, vous allez avoir une épreuve d'EPS. L'épreuve d'EPS, ça sera à vous de proposer une situation d'apprentissage. Alors, le jury doit permettre, doit pouvoir évaluer vos connaissances scientifiques. Euh, connaissances scientifiques en EPS, ça veut dire quoi ben, En fait, vous allez euh, vous baser sur toutes les, les, la, la, la science, toutes les... les, les les, les éléments, les informations à maîtriser, notamment sur le développement et la psychologie de l'enfant, la capacité de l'enfant, euh, en intégrant, bien entendu, la sécurité. C'est-à-dire que je propose euh, une activité en, en, en EPS, mais j'intègre toujours la, toujours la, la, la sécurité des, des, des élèves qui me sont confiés. Et tout cela, bien entendu, doit s'inscrire dans une, une programmation annuelle. Alors, en gros, euh, le sujet précisera un contexte, un contexte d'enseignement, un objectif euh, d'acquisition et puis euh, il pourra identifier l'activité physique hein, pour vous guider un petit peu. Euh, et ce sera à vous eh ben, de définir le champ d'apprentissage et l'activité physique support. Donc, en gros, eh bien, vous êtes projeté dans le, le, mmh. le rôle de professeur des écoles. C'est que le jury vous place dans un contexte et maintenant avec ça, qu'est-ce que vous en mmh. faites Vous êtes dans une classe, qu'est-ce que vous faites avec, le, avec vos élèves Ensuite, vous allez avoir une épreuve de motivation, euh, de connaissance du système éducatif Alors, et de connaissance du système éducatif. En fait, cette épreuve est dans deux parties. Première partie, vous allez avoir un petit entretien de motivation euh, pour présenter rapidement votre parcours euh, et puis votre capacité à vous projeter dans le métier de professeur des écoles. Donc, pendant 5 minutes, vous aurez la parole. Donc, autant vous dire que ces 5 minutes, eh bien, ils sont à, elles sont à vous mm -hmm. et vous allez pouvoir les anticiper et amener le jury là où vous le souhaitez puisqu'après ces 5 minutes, vous allez avoir 10 minutes d'échange avec lui. Donc, si vos 5 minutes sont bien menées, vous pourrez à peu près guider le jury dans, dans, dans, dans l'échange suivant. Suite à cela, vous aurez deux mises en situation imposées par le jury, surprise. Une liée à la vie scolaire, une liée euh, plutôt euh, euh, à l'enseignement, donc à vous. Euh, ben encore une fois, de vous projeter dans le métier de professeur des écoles euh, et de, de, de, de répondre aux mises en situation. On est dans le concret. C'est-à-dire que là, le jury va euh, évaluer vos capacités à vous projeter dans le métier. On passe les oraux, on est au mois de juin. En septembre, vous êtes en classe. Donc, même si effectivement, vous n'êtes vous pas à ce stade-là hein, des professeurs des écoles experts, le jury en est tout à fait conscient. Par contre, il a besoin de sentir que vous pouvez le devenir. Et c'est en ça qu'on est dans un entretien aussi, dans une épreuve de, de motivation. C'est que là, il faut prouver que vous avez envie, que vous pouvez le faire et que vous êtes en capacité de le faire. Voilà. Pour... Est-ce que c'est clair déjà sur cette présentation euh brève mais à la fois précise des épreuves. Dites-nous si c'est clair pour vous, euh, que ce soit pour le concours 2023 ou 2022. Si ce n'est pas clair, on reviendra dessus éventuellement plus tard. En tout cas, c'est bien que ce soit bien précisé. J'ai oublié mmh. la nouveauté aussi de cette année. Mmh. C'est l'épreuve optionnelle de langue vivante oui, étrangère. Exactement. Au moment de Un votre... bonus. Un bonus puisque effectivement, là, cette année, il donne la possibilité aux candidats qui maîtrisent une langue vivante étrangère, donc soit anglais, soit allemand, soit italien, soit espagnol, eh bien de, de, de s'inscrire à, à cette épreuve euh, et de, de gagner du bonus tout simplement parce que seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés. Vous n'avez rien à perdre. Donc, si vous avez une bonne maîtrise, donc on est sur un niveau attendu fin de lycée. En gros, il faut savoir tenir une conversation. Il ne faut pas forcément demander au jury de, de, de, de reformuler à chaque fois qu'il vous pose une question. Euh, si du moment que vous, vous comprenez, vous devrez pouvoir vous expliquer, vous, vous répondre tout simplement dans la langue. Et euh, au-delà de cela, euh, il évalue bien entendu votre niveau en langue, parce que c'est vous, qui, vous décidez, qui décidez de vous inscrire à cette épreuve-là. Mais il est surtout là pour aussi évaluer votre euh, capacité à enseigner la langue vivante étrangère. C'est surtout ça qui est, euh, vous passez pas un capacité d'anglais. Donc il, il, il, il, voilà, c'est vraiment la capacité à enseigner au primaire une langue vivante étrangère. Donc si vous avez un doute, ne réfléchissez plus, inscrivez-vous à cette épreuve. là Oui, c'est ça. Et je précise, tu l'as dit, mais les, si vous avez moins de 10, par exemple, sur 20... Ça n'est pas compté, hein. c'est vraiment si vous avez plus de 10 que là, on les, on les compte en, en plus les points. Alors, je pense que c'est Alexandra, je dis Alexandra sur le, dans le nom sur Facebook, mais je ne suis pas sûre. Euh, je vois votre question sur la méthodologie pour l'épreuve de leçon. On va y revenir dans quelques instants. Donc, si vous voulez bien, on répondra à la question, je pense, en direct un, un peu plus tard. Euh, donc, maintenant qu'on a posé les épreuves, qu'on sait ce qu'on attend de vous, euh, plus ou moins, euh, il est temps de savoir bah, comment est-ce qu'on s'y prépare. Alors vous, hein, candidat au concours 2022, on disait, il vous reste un peu moins de six mois. Euh, ça peut être inquiétant, ça peut être effrayant, on peut avoir envie de paniquer, mais à la fois, vous avez envie de le faire et vu que vous avez envie de le faire, votre choix a été fait, on va euh, essayer d'être méthodique euh, et lucide sur euh, où vous en êtes et comment réussir. Ce qui est important, c'est de savoir déjà de faire un état des lieux. Euh, vous vous situez où Est-ce que vous découvrez le concours Est-ce que vous avez attaqué, Vous êtes perdu, est-ce que vous êtes en train de vous inquiéter parce que vous n'avez pas le niveau, vous pensez ne pas avoir le niveau, est-ce qu'au contraire vous stagnez dans vos révisions, vous ne savez pas comment avancer. Déjà faire un point là-dessus. Euh, ensuite, on va avoir ensemble comment est-ce qu'on priorise son mmh. travail. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble un petit peu les différents, euh, les différents euh, éléments, les différents points clés sur lesquels vous devez, vers lesquels vous devez aller. Euh, donc déjà, cette lucidité à voir. Vous, euh, candidat au CRP 2023, vous avez si vous êtes là c'est que vous êtes plutôt intéressé par ce projet de devenir enseignant et que vous l'avez plus ou moins validé déjà. Ce qui est intéressant c'est que vous avez le temps et que ça va être plus confortable pour vous. Donc on va voir ensemble un petit peu par où commencer et c'est vrai que c'est plutôt une chance pour vous. Donc déjà premier point priorisation des, des révisions. Comment est-ce qu'on priorise son travail Vous l'avez vu avec Jade évidemment qu'il y a un gros niveau sur les épreuves écrites qui est attendu. Il y a également un gros niveau sur les épreuves orales. Hein. Donc les épreuves écrites sont sur 60 points quand les épreuves orales sont sur 120. Donc, vous voyez un petit peu, c'est quand même assez surdimensionné. Vous allez me dire, oui, mais les épreuves orales ont lieu plus tard. Donc du coup, je vais d'abord me concentrer sur les écrits et les euros, je verrai après. Ça, c'est la grosse erreur. Ça, c'est vraiment l'écueil fréquent. Euh, du, du candidat qui sera mmh. mal préparé. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est plus facile de se dire « je consacre mon temps aux écrits puis je verrai bien pour les euros après mmh. ». Mais vous avez vu sur quoi on vous attend C'est-à-dire qu'il y a du notionnel, évidemment, mais il y a aussi toute la partie didactique, pédagogique, vraiment votre posture d'enseignant. Tout ça, tout ça, ça s'apprend, ça, ça, ça ne peut pas se travailler en quelques mmh. semaines euh, parce que les euros ont lieu à peu près en juin, quand les écrits ont lieu en avril mmh. Fin mai début juin, les, les euros. Donc, vous voyez, ça peut être très, très rapproché et c'est trop court. C'est trop court pour préparer, pour aller chercher 120 points, c'est trop court. Euh, donc, c'est pour ça que nous, déjà, le conseil, c'est de surtout, euh, même si vous pensez que le temps est court pour préparer les deux, les deux épreuves, attaquer les euros dès maintenant dans votre préparation. Ça, c'est ce que nous, on propose dans nos mmh. formations fort prof et c'est vraiment le conseil, le premier conseil qu'on vous donne. Euh, on va voir ensemble comment est-ce qu'on s'attaque aux deux, aux deux épreuves, mmh. hein, aux écrits aux euros. Mais par contre, ne faites pas cette erreur de dire je verrai plus tard, surtout pas. Surtout que entre, euh, si vous patientez euh, les résultats des épreuves d'admissibilité oui. pour commencer à travailler les euros, vous trouverez le temps encore plus court, non. parce que vous n'aurez pas le temps. C'est impossible. Ouais, non, C'est ça, c'est-à-dire que ça, ça va être beaucoup trop court et puis vous allez vous mettre dans une situation de stress, on sait que le stress parasite la concentration, vous allez vous mettre encore dans un état de difficulté, alors qu'aujourd'hui, on peut déjà, si on s'organise bien, être sur les deux fronts et les écrits et les euros. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une fois qu'on a fait cet état des lieux, mmh. euh, c'est de se dire, bon, bah, ok, en fonction de là où j'en suis, je vais plutôt travailler sur la remise à niveau. Euh, en français en maths, par exemple, mmh. on a vu que le niveau attendu était, euh, était fin de collège. Euh, Est-ce que au contraire, ça, c'est validé Peut-être que je vais attaquer plutôt la phase apprentissage de notions que je ne connais pas, telles que euh, l'EPS, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est psychologie de l'enfant, tout ce qui est connaissance de mon futur euh, secteur euh, d'activité, mmh. l'enseignement, l'éducation nationale. Ou est-ce que ça, c'est OK Et je vais plutôt passer sur une phase d'entraînement. Voilà, donc nous, on va voir ensemble un petit peu euh, sur ces différents points, comment travailler. Et c'est par contre, votre travail à vous, c'est de savoir où vous en êtes sur cette partie-là. Oui. Alors, j'en viens juste. Donc, Alexandra, on, on, vous, on vous répondra, je pense, d'une façon tout à fait personnelle. Euh, Tiffane pour répondre à votre question, donc, on n'est effectivement pas... Euh, donc, la, la question, c'est euh, lors de l'épreuve de leçon, euh, si on doit donner des consignes aux élèves et les partager avec le jury, est-ce qu'on doit euh, s'adresser au jury comme si on s'adressait aux élèves On n'est pas dans de la théâtralisation. On est vraiment dans de l'explication et mmh. de la justification. C'est ça qui sera important. C'est je demanderai aux élèves de faire ça, comment je m'y prends oui. et pourquoi. Oui, exactement. Euh, Audrey nous demande pensez-vous que l'on doit réviser toutes les matières en même temps oui, c'est exactement ce que Jade vient de dire. Oui, Tout à fait. Oui, oui. Pour la session 2022, à l'heure où on est, oui. Euh, pour la ah, session oui. 2023, on va voir qu'on peut étaler ça dans le temps et que c'est un vrai confort pour vous. Mais je pense qu'Audrey, vous êtes plutôt candidate au CRP 2022. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, nos conseils pour l'épreuve de langue vivante, on y reviendra après. Pas de souci. Dites-nous Audrey, juste si vous préparez le concours 2022 ou la session 2023 euh, ok, Donc, euh, pour 2023, par contre, ce qu'on vous conseille, euh, en général, vous attaquez plutôt euh, les révisions. Donc, c'est plutôt de se dire, euh, je vais commencer par la remise à niveau en français, en mathématiques et sur le domaine de l'épreuve d'application. On va voir après comment choisir le domaine et éventuellement partir aussi sur l'apprentissage des programmes scolaires. Qui, qui seront une mmh. voilà, c'est une bible à connaître que ce soit pour le concours ou pour votre futur métier quand vous serez en poste les programmes scolaires voilà c'est vraiment un support sur lequel vous allez vous appuyer régulièrement l'apprentissage est chronophage donc mmh. il faut s'y mettre le plus tôt possible donc pour 2023 commencez les remises à niveau français maths discipline de l'épreuve d'application et programmes scolaires donc là est-ce que tu peux nous, dire, nous donner quelques conseils sur euh, bah, la tout ce qui est niveau. mise à niveau voilà alors en tout premier lieu effectivement c'est la, la, la mise à niveau ou la remise à niveau euh, en fonction de, de, de, de son profil et de comment on se, on se situe. Donc, dans le cadre du CRPE 2022, on commence maintenant, idéalement pour terminer en début d'année civile, euh, février, février, ce serait bien. Dans le cadre de 2023, on a un peu plus de temps puisque nous, ce qu'on préconise, c'est de commencer vos révisions de remise à niveau, un peu redondant, mais c'est ça, de maintenant jusqu'au mois de septembre. Alors en français et en mathématiques, euh, donc c'est effectivement euh, euh, trois heures d'épreuve notées sur 20 points où vous êtes uniquement évalué sur vos connaissances notionnelles sur fin de collège, euh, début lycée. Donc là, autant vous dire qu'on est finalement sur du bachotage, il n'y a pas d'autre mot. Là où il a, je donne, on ne donnera pas ce conseil dans d'autres disciplines, là pour le coup, on est sur de la maîtrise de savoir, de notions. Euh, donc, il faut en passer il faut en passer par là, dans tous les cas. Donc, maths et français pour 2022. Euh, le mieux, c'est d'essayer de, de, d'être pragmatique, effectivement. Euh, je l'employerai beaucoup, hein, ce, ce mot, du, durant mes explications, mais c'est parce que je pense qu'il est, qu est assez, assez pertinent, pertinent. Donc, le mieux peut-être, c'est euh, de réaliser un classeur euh, et de ranger toutes vos fiches notionnelles. Euh, ajouter les dernières fiches et surtout mmh. effectuer un travail de mémorisation régulier. Parce que ce n'est pas parce que vous allez réaliser une fiche sur une notion que dans deux mois ou même dans 15 jours, mmh. vous allez vous souvenir de la notion. Donc, la fiche, ne veut, la fiche synthétique ne veut pas dire travail acquis. La fiche synthétique vous permet de euh, réaliser sur la durée euh, ce, le travail de mémorisation nécessaire. Euh, pour après pouvoir repartager toutes vos connaissances durant les épreuves du mois d'avril. 2023, donc pour la pour la remise à niveau, c'est ça. Donc vous pouvez, pour 2020, reviens à 2022, soit vous baser sur des manuels euh, fin de collège, soit vous baser euh, sur la remise à niveau fort-prof, on a voilà, la learning et compagnie. Donc euh, c'est voilà, mais il est important effectivement de réaliser ce travail-là. Et là où va être la difficulté aussi pour le CRPE 2022, alors la difficulté, je dirais plutôt le challenge. Euh, c'est que vous allez réaliser ce travail de remise à niveau en même temps que vous allez réaliser votre apprentissage. C'est-à-dire que vous allez avoir et la remise à niveau et la pratique puisque vous allez travailler vos notions, les mettre, en, les, les, les, les résumer sur des fiches et puis après, il va falloir vous exercer. Et on peut pas, il faut absolument réaliser ce travail-là en parallèle pour vous exercer et pour en avoir un travail un petit peu plus, basique, un peu plus mmh. efficace. Oui, d'ailleurs, dites-nous, euh, s'il vous plaît, en, en commentaire, où vous en êtes hein, pour, les, pour les candidats au CRPE 2022 Est-ce que vous, avez, voilà, vous en êtes Vous êtes plutôt dans la phase de mise à niveau, découverte des épreuves, au contraire apprentissage Est-ce que euh, c'est une nouvelle présentation du concours euh, mmh. Dites-nous un peu, ça nous permettra d'aiguiller aussi nos conseils. Pour 2023, dans cette phase de remise à niveau, là, on a un peu plus le temps. Euh, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de, de, de, de prendre votre temps et de réaliser un travail notion après notion. Déjà, euh, dans, vous, vous, ce qui peut être intéressant, c'est d'évaluer votre niveau. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les sujets zéro, hein, tout simplement partager euh, mm -hmm. euh, sur, sur le site du ministère et également dans les actualités Fort Prof, hein, sur le site internet de Fort Prof, prendre un exercice et vous évaluer. Comment est-ce que vous vous sentez face à cet exercice, sujet zéro euh, en mathématiques. Si vous vous sentez plus ou moins à l'aise que ça revient, etc., on peut partir sur le niveau attendu au concours, à savoir fin de... Fin de de, de collège début lycée. Si vous vous sentez en difficulté, auquel cas, il sera plus intéressant pour vous parce qu'en plus, vous avez le temps mais de repartir de plus bas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à niveau, repartez du niveau 6 sixième et puis petit à petit, essayez de, de, de, de, de remonter pour atteindre le niveau fin de, fin de collège, début lycée. Pour l'épreuve écrite d'application. Là, c'est pareil, il y a un gros boulot de, de, de remise à niveau, ce qui est normal hein, puisque euh, pour le, les, les sciences et histoire, géographie, enseignement moral et civique, vous êtes attendu sur un niveau fin de collège et vous êtes attendu sur un niveau sixième pour les arts. Donc là, vous, êtes, vous allez être évalué à la fois sur le notionnel et sur la didactique. Donc, remise à niveau, ça, bien entendu, bien entendu c'est le point numéro un. Euh, pour 2022, il ne faut pas trop, ré, enfin, pas trop réfléchir. Il faut vraiment que, pour ce conseil s'appliquera aussi pour 2023, mais notamment pour 2022, c'est voilà, moi j'ai le choix entre sciences, histoire géo, EMC et euh, la, le, le domaine des arts. Euh, mon expérience personnelle me, fait, me ferait prendre quoi Mon expérience professionnelle me dirige vers quoi euh, N'allez pas prendre les arts si euh, vous ne mettez pas les pieds dans un musée et que vous n'avez jamais travaillé une œuvre d'art. Là pour le coup, il y aura un très gros travail. Euh, si vous avez fait, je dis n'importe quoi, une licence d'histoire, ne réfléchissez pas et dirigez-vous vers euh, Histoire, Géographie, UMC. Donc, choisissez un seul domaine et foncez. Dans le cadre de 2023, euh, donc, il sera aussi important de vous servir de votre expérience personnelle et professionnelle, mais euh, vous, vous pouvez vous inspirer des sujets zéro, Vous demander ce qui vous ferait plaisir à, à enseigner. Euh, vous avez plus le temps, vous mmh. avez euh, euh, voilà, de, de maintenant jusqu'au mois de septembre pour vous remettre à niveau. Donc, demandez-vous ce qui vous ferait plaisir à enseigner. Euh, sachant que si vous vous dirigez vers un domaine où vous avez peu d'expérience, ben, le travail sera beaucoup plus conséquent. Il faut en avoir conscience. Mais vous, avez, vous pouvez avoir le luxe, entre guillemets, de vous interroger et d'organiser votre travail dans les mois à venir pour vous remettre, pour vous remettre à niveau. Sachant que la remise à niveau, elle est juste primordiale. C'est-à-dire qu'entre deux copies, c'est celle qui mmh. dégagera le plus de, de, de, de, de connaissances notionnelles dans le domaine choisi, qui fera la différence et qui sera donc du coup valorisée. Ça, il faut vraiment, vraiment le prendre en compte. D'ailleurs, on voit dans vos réponses, hein, vous êtes nombreux à nous répondre, vous êtes en train d'être vraiment dans la partie remise à niveau. Et, et c'est super parce que vous, vous êtes à fond. Alors, Alison, vous nous dites que vous, vous préparez, vous révisez d'abord le français et vous mettrez après sur les maths et ensuite sur les sciences et technologies. Est-ce que tu avais un retour là-dessus peut-être Il faut pas prendre retard en français, en maths, sinon la science et technologie passera à la trappe. Il faut, avoir, il faut être ultra. Alors, du coup, moi, je m'interroge une autre question. Euh, la CSE, les leçons et le PS, elles sont où C'est ça aussi. Hein. C'est que à, à, à, c'est compliqué d'avoir un planning hebdo et de se dire le lundi je fais du français, le mardi je fais des maths, le mercredi de la science et puis un peu de CSE, etc. Oui, bah, a toujours envie d'aller au bout euh, d'une des disciplines pour passer à l'autre après, mais c'est vrai qu'à ce stade de l'année, il faut arriver à tout minuit de fond. Et alors, complètement, et puis dans tous les cas, ce hmm. que vous travaillerez. Euh, on, on parlait tout à l'heure de en EPS, vous êtes attendu sur la psychologie de l'enfant, sur la séance, la séquence et compagnie. Mais ça vous servira aussi dans le cadre de l'épreuve écrite d'application, puisque vous êtes attendu aussi sur le partage de vos compétences didactiques et pédagogiques. Ça se retrouve et dans l'épreuve de leçon et dans l'épreuve de PS. Donc tout, toutes les disciplines, même si vous allez les travailler individuellement, elles se recoupent. Et ce qui est demandé pour une sera aussi efficace pour l'autre, et c'est ça aussi qui est important, il faut en avoir conscience, c'est pas trop euh, catégoriser et puis euh, euh, cloisonner en fait les révisions, mmh. c'est arriver aussi à trouver du lien, exactement, et à réaliser ce maillage. Mais c'est pas facile, hein, Addison, ouais. je vous confirme, surtout, alors je sais pas si vous êtes en reconversion professionnelle, j'ai vu Catherine nous disait qu'elle était en reconversion pro, c'est pas facile, surtout quand on a une activité à côté, on en est consciente. Avant de te laisser finir sur sur, sur, la sur les programme, juste calme, je vous avais posé une question sur Instagram, donc vous êtes en direct de Montréal, donc un coucou, ça fait plaisir de voir qu'on est à l'international. Euh, je vous confirme que oui, une rediffusion est prévue pour le live, euh, ça sera donc soit sur Instagram, soit sur Facebook ou sur YouTube, donc pas de souci. vous pouvez partir s'il va être occupé. Alors, on vient de parler de la remise à niveau. Autre chantier, ce sont les programmes scolaires. Alors là, les conseils seront valables si vous, vous présentez le concours en 2022 ou 2023. Euh, le, le, le travail sera à peu près identique. En fait, euh, c'est un gros chantier, ça on le sait, et il faut du coup trouver la bonne méthode, celle qui vous conviendra, pour travailler au mieux et avancer au mieux dans la prise en main des programmes. Nous, on a pris le parti pour nos stagiaires euh, d'utiliser la carte mentale. Parce qu'on pense... Que c'est un outil euh, de, de, de, de, de, de, qui nous permet de synthétiser et de mémoriser facilement les programmes. On peut euh, partir euh, choisir de, de commencer les programmes par cycle. Je commence par le 1, puis le 2, puis le 3. Ou vous pouvez choisir de le faire par discipline. Ou vous pouvez vous dire bon ben, bah, écoutez, moi j'ai euh, mon fils vient de rentrer en, en CM1, je vais commencer par le cycle 3. Ça peut être aussi ça, ça, ça peut être, être un, un booster bon concret. aussi. concret, ouais. tout à fait. C'est vraiment une situation. Euh... Et pour les débuts, ça peut être assez, assez euh, plutôt, ouais, concret. C'est ça, effectivement. Vous, ça vous parlera un petit peu plus, parce que vous vous, vous sentirez directement concerné. Quoi qu'il en soit, il faut, le, il faut le faire. Il faut que vous ayez, il faut les lire, il faut les prendre en main, il faut savoir les manipuler, euh, il faut savoir ce qu'ils sont, quels sont leurs contenus, euh, et puis arriver à les synthétiser. Euh, si je dois faire une carte mentale sur la lecture, euh, si je dois faire euh, en cycle 2, si je dois faire euh, une carte mentale sur l'oral en cycle 3, si je dois faire une carte mentale sur, euh, euh, je ne sais pas, sur la géométrie, sur, peu importe, euh, par thématique, par cycle, euh, peut-être vous donner aussi, une, vous réalisez une carte mentale sur tout le cycle 1 pour avoir une vision d'ensemble et puis après, vous rentrez dans les différents domaines, etc. Ça peut être une solution aussi. Mais cet outil-là, pour nous, il est le plus adapté. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup dans nos, dans, nos, mmh. dans nos prépas. Sachant qu'au-delà des programmes, il y a les attendus de fantique. Il y a le référentiel de compétences, il y a le socle commun. Alors, tout ça, pour vous, c'est des thématiques qui sont complètement effrayantes. <rire> vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est C'est ultra effrayant, c'est quoi ces mots euh, Très sincèrement, une fois que vous vous y plongez, vous, vous, vous, vous, vous, tout s'articulera de, euh, de façon assez naturelle. Euh, c'est assez, euh, voilà. Puis l'un vous permettra d'aller vers l'autre, etc. Donc, il faut juste se lancer. Se lancer, trouver la bonne méthode, votre méthode à vous pour la prise en main de ces programmes. Et je le rappelle, épreuve écrite d'application, leçon CSE, EPS, vous en aurez besoin partout. Bien entendu, après, tout le long de votre carrière, mais aussi, et aussi pour, pour, pour le concours. <rire> Le, le sujet est vaste. Euh, coucou Emilie qui est à la Martinique. Euh, merci d'être avec nous parce qu'avec le décalage horaire, ce n'est pas forcément évident, donc on apprécie. Euh, beaucoup de retours hein, sur, sur, sur vous qui êtes en plein, en plein travail. Euh, Chloé, vous nous dites que. Euh, donc Chloé, fait partie de la promo Marie Curie, que, euh, que c'est stressant d'avoir l'impression de ne pas avancer. Oui, c'est stressant et on le sait, l'année est stressante. Euh, Audrey, vous me demandez des conseils pour la gestion du stress. On pourra vous en donner quelques-uns un peu plus tard. Mais ouais. c'est vrai que c'est. Cette, euh, cette partie-là, le stress, il faut le prendre en compte. On est sur un marathon, mmh. la préparation du concours. Alors, encore plus quand on, voilà, quand on, on est dans l'urgence, dans un petit peu comme ça. Euh, pour 2023, on est un peu plus large, on est plus confort. C'est vrai que 2022, il faut se dire, ça va être stressant. Euh, ça va me prendre de l'énergie. Euh, il va falloir que je fasse des sacrifices sur ma vie perso. Il va falloir que j'accepte de ne pas toujours être à 100%. Des fois, d'être un peu démoralisé. Des fois, d'avoir des coups de mou. Fatigué, plus envie. Se poser la question, pourquoi je fais ça et puis, vous allez voir que, vers le mois de janvier, vous allez avoir des déclics, les choses vont rentrer dans l'or, s'articuler, vous allez vous dire, ah, ça, ça prend du sens, peut-être que certains d'entre vous auront fait des stages, vous allez vous mmh. dire, ah, là, là, là, je vois, je comprends ce que j'ai vu avec ouais. tel ou tel prof. On n'en a pas parlé des stages, mais effectivement, c'est super, il faut en ouais, réaliser. Ouais. Bien entendu. Et, et ça, ça va vous rebooster et, et il faut accepter de pas toujours être à 100%. Il faut accepter des fois de se donner des coups de aussi. Et il faut il faut se dire il faut tenir sur la durée. Mmh. Donc, ne pas trop partir. Ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner pour 2023 aussi. Ne pas se dire, allez, je, je suis motivée, je me lance sur tout et je commence déjà à faire des sujets de concours, etc. Surtout pas. Ça, c'est le meilleur moyen de vous, de vous dire que, que c'est trop dur, que vous n'allez pas y arriver et de vous euh, démotiver. Donc, surtout pas Restez méthodique. Donc, on en revient à notre méthode. Donc, là, tu nous as parlé un peu de tout ce qui était mise à niveau. Maintenant, on va plutôt parler de la partie apprentissage. On va essayer mmh. d'avancer vite parce que je vois que le temps file. Euh, L'apprentissage, on sait plutôt si euh, ben, soit mener en parallèle avec la mise à niveau hein, comme tu l'as dit déjà sur certaines disciplines. Et puis, ça va être aussi la, la, la découverte de, de nouvelles disciplines comme l'EPS par exemple, euh, etc. Tout, la, tout ce qui est didactique surtout. Euh, donc pour vous, pour le CRP 2022, on va attaquer maintenant et on va aller jusqu'au mois de février à peu près sur la partie apprentissage. Et ensuite, on passera aux entraînements plutôt. tôt. Et pour le CRP 2023, on peut se dire qu'on attaque maintenant et qu'on se lève jusqu'à septembre de manière plus, euh, plus tranquille. Pour l'épreuve d'application, euh, vous savez qu'il y a une partie qui est réservée à la didactique. On en a parlé, vous allez devoir concevoir ou analyser une séquence ou, euh, ou des séances. Donc déjà, se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une séquence Qu'est-ce que c'est qu'une séance euh, Donc, il y a tout un travail d'apprentissage là-dessus. Euh, également, sur la méthodologie, une fois qu'on a compris ce que c'était une séance et une séquence, comment est-ce qu'on construit une séance comment on construit une séquence d'enseignement. Euh, il faut être pragmatique en fait. Hein. Là, il faut vraiment se positionner vous. Et c'est la partie qui est nouvelle et qui peut être la plus euh, intéressante pour vous. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment vous mettre dans la posture de l'enseignant. Là, c'est votre métier vraiment, que vous découvrez. Mm -hmm. Et se dire, ben, euh, avoir assez de recul pour vous dire, ben, est-ce que c'est pertinent ce que je suis en train de, de réviser Qu'est-ce que ma séquence va apporter à mes élèves de tel niveau mm -hmm. euh, Qu'est-ce que je vais leur enseigner Comment est-ce qu'ils est qu avancent Et tout ça, ça va se construire par rapport à bah, la connaissance des programmes scolaires, évidemment. Hein, C'est votre, votre, votre pilier, en fait, des programmes ouais. scolaires. Il faut savoir construire, améliorer sa séquence ou sa séance en fonction bah, des programmes pour y répondre. Euh, donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si on vous donne des documents aujourd'hui ou alors, en février, par exemple, il faudra savoir, que ce sont des documents, euh, des gravures, des, euh, des, des, des, des documents d'élèves. Il va falloir savoir euh, comment est-ce que j'exploite ça Qu'est-ce que j'en fais à quel objectif d'apprentissage ils répondent et puis, et puis voilà, à, à, à, à travers différentes thématiques se poser la même question et puis se rendre compte qu'on arrive à y répondre ou alors qu'on n'arrive pas à y répondre. Mais en tout cas, il faut se lancer dedans. Hein, vous savez que vous allez travailler sur différents cycles, donc hein, mmh. jusqu'au jusqu CM2, jusqu de la petite maternelle au CM2. Et bien, sur chaque cycle, vous allez devoir savoir euh, préparer une séquence, en tout cas l'analyser, la concevoir. Et la séance, c'est la même chose. Donc tout ça, ça s'apprend dès maintenant. Hein. C'est n'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc on entendra de vous euh, ce travail-là pour l'épreuve d'application, mais aussi pour les épreuves orales. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut s'y mettre dès maintenant, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, j'en viens justement à la partie bah, plutôt épreuve de leçon pour les euros où là, c'est pareil, il faut attaquer dès maintenant. Alors là, pour 2022, on peut se dire qu'on a jusqu'à, bah, jusqu'aux épreuves, hein, jusqu'à mai pour pouvoir travailler dessus. Mais euh, tout en se gardant un moment d'entraînement, hein, mmh. la, la phase apprentissage, on va la pousser peut-être jusqu'à euh, Avril, mars ouais. avril, et après on passe à l'entraînement, parce qu'il faut il faut se mettre en situation. Comme disait Jade mmh. tout à l'heure, c'est pas tout de se dire ok c'est acquis euh, il faut se tester. Mmh. Il faut se tester continuellement de manière à ce que lorsque vous arrivez le jour du concours, bah, vous soyez à l'aise et que ce soit facile pour vous et ouais. que bah, vous, vous donnez toutes les chances de réussir. Pour, pour vous, candidat au CRP 2023, euh, notre conseil, c'est de ne pas forcément attaquer maintenant à, à préparer l'épreuve les, les de leçon. Euh, alors, c'est une chance, euh, c'est une chance parce que vous allez pouvoir consacrer tout votre temps sur euh, la remise à niveau des épreuves écrites et les programmes. Et les programmes, tout à fait. Par contre, le conseil qu'on a à vous donner, c'est que pour les épreuves orales, euh, tout ce qui est didactique, pédagogie, on vous recommande vraiment l'accompagnement d'un professeur expert ouais. et du concours et de la didactique du premier degré hein, jusqu'au CM2. Ça, c'est important parce que... Pas. Vous pouvez en discuter avec les candidats de cette année. Vous verrez que l'approche de la didactique, c'est toujours quelque chose qui est un peu déstabilisant au début. Hein, mmh. La pédagogie, qu'est-ce que c'est que le métier Donc tout ça, c'est vrai que ça passe beaucoup par la transmission d'un professeur. Ouais. C'est d'autres conseil. Euh, si vous avez des questions euh, éventuellement sur, euh, sur tout ce qui est didactique et pédagogie, on avait fait un live aussi à ce sujet que vous pouvez retrouver sur notre euh, chaîne YouTube. Un live très court qui vous explique ce qu'est la différence entre la didactique et la pédagogie. Et c'est très enrichissant. Euh, donc encore une fois là-dessus, vous allez évidemment devoir travailler les programmes scolaires et tout l'aspect didactique et pédagogique d'une séquence. Également pour les euros, pour la partie épreuve de leçon, on va vraiment insister sur votre votre entraînement à votre prestation orale. C'est-à-dire que vous allez évidemment devoir parler de vos connaissances, mmh. de ce que vous avez appris, mais vous allez travailler aussi la forme. Comment est-ce que vous allez vous euh, exprimer à l'oral Comment est-ce que vous allez euh, ben, vous positionner, euh, comment vous allez répondre au jury. Et là le jury attend de vous vraiment de voir un futur professeur des écoles, mmh. comme l'a dit Jade. Et ça, ça se travaille, hein. ce n'est pas, euh, pas parce que vous avez animé des réunions dans votre, euh, dans votre activité actuellement, c'est pas parce que vous avez. Euh, euh, gérer des équipes, euh, travailler dans le commerce que vous savez euh... manager une classe de 30 élèves exactement mm -hmm. et puis avec des âges différents hein, c'est ça aussi tout le challenge ouais. du métier de professeur des écoles vous avez des âges totalement différents ça ça s'apprend, le jury va aussi chercher à vous euh, mm -hmm. tester là dessus il va falloir euh, bah, rester, euh, rester euh, Connecter avec eux même quand ils vont essayer de vous déstabiliser. Tout ça il faut s'entraîner là dessus. Notre conseil c'est de déjà commencer à prendre la parole devant euh, devant vos proches, ouais. euh, devant vos enfants parce que vos enfants ce sont c'est le meilleur public, hein, ils vont en général ils se déconcentrent plus vite que les adultes. Donc arriver à à, à, à vous entraîner devant vos, vos proches, vos amis, votre famille. vous enregistrez aussi. Enregistrez votre prestation avec votre téléphone, vous enregistrez, vous regardez, vous allez voir tous vos, vos types de langage, votre position, des choses comme ça. Ça, ça se travaille. Et au plus tôt vous le travaillez, au plus tout sera à l'aise le jour du concours. Mm. Euh, pour la partie pour d'entretien, tu veux nous, nous en dire oui. quelques mots aussi On va essayer de ne pas vous prendre encore trop de temps. Alors, effectivement, concernant euh, l'EPS. Alors, je, je, je vais répéter un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure. Euh, en fait, on en revient au programme, tout simplement. C'est que là, pour l'EPS, il faut maîtriser les programmes, maîtriser les attendus de fin de cycle, euh, les objectifs d'apprentissage pour, pour la maternelle notamment, euh, maîtriser, on est sur euh, la situation d'apprentissage, qu'est-ce une situation d'apprentissage, euh, le champ d'apprentissage, qu'est-ce que c'est Donc c'est tout ça en fait qu'il va falloir que vous arriviez à maîtriser parce que c'est uniquement en passant par la maîtrise de ce vocabulaire-là ben, que vous tomberez dans, dans, dans les coups des, des, des, des réponses qu'attendent les jurys, le jury. C'est surtout ça, c'est que vous, vous allez devoir euh, parler sécurité, euh, parler éducation. Euh, activités physiques et sportives, euh, et concrètement, avec mes élèves, qu'est-ce que je fais Donc, on est purement là dans de la maîtrise euh, de, de, de, des programmes, des attendus de fantique, des objectifs d'apprentissage, du champ d'apprentissage, la situation d'apprentissage, euh, de la séance, etc. Donc, vraiment, euh, pour l'EPS, le conseil, j'en reviens au programme. Mmh. C'est que ça, ça, passe, ça passe par là. Les basiques. Exactement. Pour euh, l'entretien avec euh, avec le jury et la connaissance du système éducatif donc bien entendu encore une fois on est par les programmes mais on est aussi sur le partage de votre connaissance euh, du, du milieu professionnel donc le, le stage hein, bien entendu peut être un, un gros gros plus on sait que vous êtes en reconversion professionnelle on sait que des fois et souvent même vous travaillez à temps plein ça peut être une journée par ci par là mmh. c'est avoir euh, la possibilité de mettre les pieds à l'école, non pas en tant que parent, euh, mais bien en tant que futur professeur des écoles et à la place du professeur des écoles. C'est ça qui n'est qui est pas évident, mais on doit s'entraîner. quoi On doit s'entraîner, on doit arriver à se projeter et pour bien se projeter, il mmh. faut avoir... Une, une, une certaine visibilité du métier, mmh. et cette visibilité-là, elle passe par le partage de, si vous êtes accompagné, de vos professeurs, etc., mais aussi par les stages. Donc, le, le conseil, c'est aussi celui-ci, pour répondre justement à la demande de la maîtrise des connaissances du milieu, euh, du milieu scolaire. Mmh. Après, ça passe aussi par la préparation de votre fiche de motivation, à la fameuse fiche de renseignement qui a été... Euh, ajouter cette année qui est disponible sur SICAD hein, une fois que vous êtes inscrit, il faut bien la concevoir. Juste, ça, ça, ça, ça, ça rebondit à ce que tu dis, Chloé, vous nous dites ouais, avec le stress, on peut vite se perdre, c'est est sûr, totalement, on est, on est tous humains, hein. en plus on, a, on se met beaucoup de pression pour cette échéance, on a envie de la réussir, mais justement, vous allez déstabiliser, vous allez être stressé, et ça, ça se prépare. Mais de toute façon, Chloé, euh, dans votre formation, vous êtes préparé à ça, mais c'est vrai, c'est qu'on peut se perdre totalement, et c'est mmh. avec l'entraînement. Bah, Qu'on arrive à sécuriser ça. Complètement. Euh, donc préparer la fiche de motivation, pensez bien à la manière dont vous allez la, la, la, présenter. Bah, la présenter. Exactement. C'est pas le fait uniquement de la remplir, c'est qu'après vous allez devoir exposer. Donc il faut qu'elle vous serve un petit peu de support. Voir ce qu'il est important d'écrire, ce qu'il est important de dire, de dire à l'oral. Donc ça c'est bien. Euh, ça concernera plus le 2022 que le 2023. Hein, tout mmh, ça, mmh. Bien, bien entendu. Euh, et puis après, ça, ça concernera tout le monde, c'est travailler au plus tôt votre aisance à l'oral et votre posture de professeur des écoles. Ça passe effectivement, comme on le disait pour l'EPS, par la maîtrise du vocabulaire, par la maîtrise du programme. Et puis aussi, c'est un entretien d'embauche, c'est euros mmh. Donc, armez-vous et puis, euh, euh, vendez-vous En fait, on est sur ça, vendez votre motivation. C'est euh, Partagez vos connaissances, montrer votre envie. Donc, on est sur un travail aussi personnel, souvent, parce qu'on n'a pas l'habitude de, de, de se vendre. On n'a pas l'habitude de prendre la parole. De parler pratique, de soi. De parler de soi. Là, là on n'est pas en train d'essayer de ressortir des, des, des connaissances et qu'on parle de soi. quoi. Tout à fait. Donc, c'est important de, de, de, de, de s'entraîner à le faire. Euh, et puis après, pour rappel, vous devez quand même répondre à deux problématiques, en deux mises en situation imposées, sans temps de préparation, une liée à la vie scolaire et une liée à l'enseignement. D'où euh, l'importance le, le, le, de maîtriser le milieu professionnel. Petit conseil aussi, pour 2022 et surtout pour 2023, pour le coup, passer du temps sur EduSchool. EduSchool, c'est le site internet euh, sur lequel mmh. ils sont référencés tout, tout. Tout, tout. <rire> c'est tout ce qui vous servira en tant qu'enseignant, euh, des ressources, euh, euh, des textes, euh, les programmes. Les programmes, les programmes euh, alors, ce n'est pas un site qui est facile euh, ouais. voilà, à prendre en main. Il faut passer un peu de temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Par contre, une fois que vous avez appris à vous en servir, c'est une source de savoir. Donc Vraiment, euh, allez-y, allez passer du temps dessus. En effet, surtout pour 2023. Ouais, tout à fait. Ensuite, on parlait des entraînements. Donc, on a vu la remise à niveau, on a vu les programmes, on a vu l'apprentissage. Euh, maintenant, on va parler des entraînements, des oraux blancs, si vous préférez. Euh, donc là, on est plutôt pour 2022. 2023, vous avez un petit peu plus le temps, mais c'est ultra important. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait toutes les démarches précédentes, euh, ça sera important de vous mettre en condition devant un miroir, devant votre mari, devant des amis, devant votre, vos parents, devant une caméra, devant un dictaphone, peu importe, il faut que vous ayez un retour. Soit le vôtre, si vous vous enregistrez, si vous vous regardez en vidéo. Alors, nous, on fait des lives. Autant vous dire que quand on regarde vérité, des fois, on a peur. Eh bien, vous, ça va être pareil. C'est humain. C'est humain. Mais il faut en passer par là. Il faut voir ses tics de langage. Il faut adapter sa posture. Là, on est assise. Vous serez peut-être assis, peut-être debout, peut-être… On ne sait pas, mais à vous de tout verrouiller. Et, et pour ça, rien ne vaut une caméra avec un smartphone, on le fait super facilement. Euh, le ton de voix, surtout sur votre entretien de motivation, par exemple, entraînez-vous, vous allez le rédiger et vous allez le, mmh. le réciter, mais ça, on n'est pas sûr de la poésie. C'est qu'il va falloir que ça reste naturel, en jouer, euh, moteur aussi de l'échange qui, qui, qui, qui, qui s'ensuivra avec le jury. Donc pour tout ça, c'est gérer son timing, donc se chronométrer s'enregistrer, parler devant ses parents, etc. Euh, mais il faut, il faut absolument en, en, en passer par là. Donc ça, c'est le conseil pour les oraux. Pour les oraux. Ouais. Et puis, et puis, euh, alors, Seb sur euh, sur Facebook, nous demandait si les on doit préparer les euros euh, dès novembre et décembre. Alors, vous nous parlez de la préparation ou de l'entraînement Parce que la préparation, en effet, comme on l'a dit, on a bien insisté, c'est dès maintenant, les euros. L'entraînement, ce sera plutôt euh, début d'année, autour de, autour de plutôt mars à peu près. Mars, avril, on va commencer à faire des entraînements, vraiment mmh. des euros blancs. Là, on a parlé des entraînements euros blancs. C'est intéressant aussi de se rappeler qu'il faut s'entraîner sur les écrits. C'est-à-dire que là, dans tous les cas, c'est pareil, on se met en situation, on comprend... On prend les sujets zéro. Le but, c'est de, euh, le but, but c'est de, euh, de s'entraîner sur des formats, euh, concours, hein, des formats trois heures avec, euh, partie question, euh, français, maths, euh, pour les prêts d'application, c'est pareil. Il faut se jouer, il faut jouer le mmh. jeu. Je veux dire, ok, je suis peut-être pas au point, j'ai encore peut-être quelques lacunes, mais c'est pas grave. On est en janvier, j'attaque à m'entraîner. C'est-à-dire que nous, hein, chez pas prof on propose trois sessions d'entraînement, janvier, février, mars. C'est pas pour rien. On sait qu'en janvier, Toujours un peu compliqué parce que voilà, on n'a pas encore assez tout sécurisé. Février, si on commence à, ça commence à prendre plus de sens. Et mars, enfin, on arrive à sortir mmh. quelque chose qui ressemblera à ce qu'on sortira au concours. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que les entraînements sur les épreuves écrites, c'est fondamental aussi. Euh, et donc, du coup, et Séverine, enfin, je pense que c'est Séverine, Sève quand on est en reconversion pro, euh, c'est beaucoup de travail. Comment s'organiser au mieux ben, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'arriver à, à être lucide sur son temps de dispo. Euh, ses besoins pour se préparer mmh. et se faire euh, en fait se faire un planning abzo oui. avec les échéances. Donc on l'a dit, d'abord la remise à niveau, l'apprentissage, ensuite les entraînements. Euh, il, faut, il faut se mettre des points clés, euh, des vérifications dans l'année. C'est-à-dire qu'en janvier, bah, il faut que j'ai acquis telle notion. Euh, mmh. En mars, il faut que je sache euh, rédiger, il faut que je sache remb... réaliser mmh. un sujet de concours. J'attaque les entraînements. Voilà, ça marche vraiment sur l'anticipation, le, le rétro planning et surtout être très lucide et se dire bon ben bah, voilà, moi j'ai que, euh, je sais pas, moi j'ai que euh, deux heures par ci par là à prendre dans ma semaine. Comment je les organise Ou alors j'ai que le week-end, ou alors j'ai que les soirs, ou alors voilà tout ça. Il faut mettre tout ça à plat et se mmh. faire un planning. Nous c'est ce qu'on conseille, un planning très visuel pas, pas. Et, et après bah, de la rigueur évidemment, hein, ouais. ça c'est sûr. Et de la régularité. Tout à fait. Euh, voilà, euh, grosso modo, Chloé, avant que je, je, vous, je vous parle rapidement de comment est-ce qu'on peut vous aider nous, euh, Chloé, vous nous dites, le professeur CSE a dit qu'on était assis pendant les euros, c'est bien ça. Ça dépendra un peu de votre jury. Ça, ça, on n'a pas les infos euh, claires encore là-dessus, ça n'a pas été officialisé, ça, ça dépendra de votre jury, il faut être prêt, être prêt pour les deux situations, tout simplement. Euh, on ne va pas tarder à, à, à mettre fin à ce live, mais avant qu'on se quitte, déjà, s'il y a encore des questions, posez-nous-les, on y reviendra éventuellement par message derrière. Et je vais vous rappeler que nous, on peut vous aider aussi chez Fort-Prof à vous préparer à, à tout ça, hein, ce qu'on a évoqué ensemble. Donc, en plus des, des conseils qu'on vous a donnés un peu à, précis, assez pragmatiques, il y a aussi, euh, bah, si vraiment vous, vous êtes perdu, que vous ne savez plus du tout par où prendre le, le bout, on propose, nous, des. Euh, des, des petits modules à la carte pour la session 2022, hein, par exemple, pour, préparer, pour les entraînements, mmh. des petits concours blancs, enfin des concours blancs, euh, pour les entraînements euros, pareil, hein, des, ce qu'on appelle des mises en situation d'oral. On propose, là, en a parlé tout à l'heure, des modules de remise à niveau euh, en ligne. Où vous travaillerez euh, de manière autonome et encadrée avec une évolution pédagogique. Euh, on propose aussi de la remise à niveau sur tout ce qui est euh, CSE, euh, EPS. En gros, on vous propose du cadrage c'est ça. C'est-à-dire que là, la, la problématique, que ce soit pour 2022 ou 2023, c'est par quoi je commence, qu'est-ce que je fais ben, En fait, chez Fort Prof, on vous dit quoi faire et on vous dit comment le faire. Et c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est important et dont vous avez besoin. Et les, les, les, les modules de prépa dont, dont Jade est en train de vous parler, c'est aussi ça. C'est vous dire bon ben, la remise à niveau. Si je dois prendre tous les bouquins, tous les manuels scolaires de fin de collège, début de lycée, en maths et en français, comment je vais faire, par quoi je commence. Mais la remise à niveau, c'est simple, vous suivez le fil, mmh. vous suivez les chapitres. Ouais, c'est ça. Et puis, on parlait tout à l'heure des retours des professeurs. J'ai vu qu'on avait pas mal de, de retours. C'est sympa sur la, la, la qualité des corrections de vos professeurs sur les, sur les euh, disciplines orales. C'est vrai que l'accompagnement qu sur, sur des professeurs experts, de toute façon, il bah, n'y a rien de tel. Hein, ça, ça c'est clair. Euh, et donc, c'est aussi ce qu'on vous propose. Alors que ce soit pour 2022, soit des petits modules à la carte parce que bah, vous préférez quand même vous préparer seul à côté et puis vous avez besoin d'un peu de, de renfort. Donc, ça, c'est possible. Hein. On propose propose des modules des 80 euros hein, pour vous dire on, on travaille vraiment sur des euh, tarifs très accessibles pour mmh. tous, que le but, c'est de vous faire réussir quand même. Avant tout, que le tarif ne soit pas bloquant, donc dès 80 euros, on vous propose des, des petits modules. Ça peut être des concours blancs pour les prêts d'application aussi. Vous travaillez votre vos, vos, vos disciplines de votre côté, et puis par contre, bah, vous avez envie de vous, mettre, euh, de vous mettre en situation sur des sujets, euh, des sujets alors que nous, on aura on a conçu nous, hein, on en interne par nos mmh. équipe pédagogiques, qui sont des sujets inédits hein, que vous ne retrouverez pas. De toute façon, dans les annales, il n'y en a pas pour les prêts d'application, on n'a pas d'annales, on a des sujets zéro, on n'a pas d'annales. Donc voilà, des, des moyens de s'entraîner et, et de voir bah, peut-être d'autres choses que d'autres candidats n'auraient pas vues en se réparant seuls. Mmh. Et pour... Euh, Pardon. Non, j'allais répondre oui. à, à la question sur Insta. Euh, bien entendu, si vous avez d'ores et déjà une formule chez Ford prof et que vous voulez rajouter des concours blancs, vous pouvez le faire. Tout à fait. Et, et Lilouben, merci pour le petit retour en CSE. Ma prof est super, j'adore. Bah, voilà, ces retours-là, c'est génial. On, on le transmet à vos profs, évidemment, mais c'est vrai que. Dites-lui. Oui, dites-lui, ça lui fera plaisir, oui, totalement. Euh, donc, voilà, donc, euh, donc, du coup, ça passe aussi par, par se dire bon, de quoi j'ai besoin. Peut-être que vous n'allez avoir besoin de rien parce que votre méthode est OK et vous vous sentez à l'aise. Si vous sentez vous êtes un peu fébril sur certains aspects, nous on peut être là. Après pour 2023, euh, la chance que vous avez c'est bah, du coup d'avoir le temps mmh. et, et donc nous pour répondre à ça c'est pareil on vous propose aussi euh, ce qu'on appelle une préparation anticipée ce qui vous permet bah, pareil d'avoir ce cadrage là dans un temps qui est plus long, plus confortable mais quand même en respectant des échéances parce que vous voilà tout, tout seul vous ne vous sentez pas capable de, de vous donner ce, cette rigueur là, nous on vous la propose. Et d'ailleurs vous êtes déjà nombreux à avoir intégré cette préparation anticipée qui commence pareil par une remise à niveau, hein, comme on en parlait. Euh, ensuite le schéma, ensuite le schéma. Tout ce qu'on vous a dit, voilà, c'est ce qui se passe. En fait, vous attaquez dès maintenant euh, dans, sur différents points, à, à vous mettre à niveau, à, à vous acculturer au métier, à travailler bah, tout ce qui est connaissance de l'enfant aussi. On n'en a pas mmh. trop parlé aujourd'hui, mais c'est quand même euh, prépondérant. Voilà tout ça. Et, et, et en fait, en septembre prochain. Vous attaquerez les premiers cours, dans les, les premiers sujets, et vous serez déjà plus armé. Ouais. Et, et euh, ça sera quand même plus facile. Alors après, tout le monde n'a pas cette chance, en effet, d'avoir autant de temps. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un luxe et une chance. Si vous l'avez, vous savez qu'on peut nous vous accompagner là-dessus. Pour 2022, je sais que vous êtes un peu dans le stress, dans l'inquiétude. Mais euh, ce qu'on essaie de vous dire aujourd'hui, c'est d'être rassuré sur votre capacité à réussir déjà. Hein. Là, on vous a un petit peu dépeint tout ce sur quoi il fallait travailler. Mais euh, le, le gros point sur lequel il faut que vous vous concentrez aussi, c'est bah, la confiance en vous, votre motivation. Mmh. Vous apprêtez à faire bah, l'un des, des plus beaux métiers. Euh, vous avez envie de le faire. Il faut aller au bout. Ça va être compliqué. Hein. Jade, toi, tu suis tes stagiaires aussi en tant que responsable de scolarité. Tu sais qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles. Tout à fait. Mais là, en principe, à la période du mois de décembre, on est fatigué, on en a marre, euh, voilà, les vacances font du bien. Alors les vacances font du bien, je nuance un petit peu, euh, on n'est pas sur un relâchement intégral pendant les vacances de Noël, on est sur euh, « je prends le temps » de relire mes corrigés, de euh, réécouter les enregistrements de mes profs si je suis sur une prépa à distance, de prendre de l'avance et commencer à travailler les sujets suivants, de finir de réaliser les modules que j'ai vite regardés sur les courants et genres littéraires, sur la psychologie de l'enfance, sur le retour de la séquence, etc. Voilà, on est sur euh, un... Voilà, je prends ce temps, non pas pour être dans le vide dit de faire euh, tous mes sujets, mais de pour euh, voilà, prendre le temps plutôt de, de revenir sur euh, la première période de la prépa. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a toute cette partie, euh, toute cette partie culture littéraire hein, qui, qui, qui est assez nouvelle cette année dans le concours. On vous demande mmh. vraiment d'avoir une connaissance euh, assez... Euh assez vaste, on va dire, euh, bah, un peu de bah, tout, tout ce qui est littérature et, et, et, et culture littéraire pour vous appuyer et, et pouvoir répondre dans les sujets euh, là, sur ces connaissances-là. C'est pareil, ça, on n'est pas rentré dans les conseils précis pour ça, mais on peut y revenir dans les questions mmh. plus tard. D'ailleurs, vous avez encore des questions, vous nous appelez, on prend le temps d'en discuter. Tout ça, euh, même pour 2022, c'est encore possible. Il faut juste en fait, être méthodique, s'organiser et être très lucide surtout. Ah ouais, ça, ça, ça c'est important, arriver à prioriser régulièrement et, et refaire des points très régulièrement. Euh, que ce soit pour 2022 ou 2023, on vous propose de mobiliser votre CPF. et Éventuellement, mmh. hein, sur, sur certaines préparations complètes ou en tout cas plus, plus étoffées, vous pouvez euh, utiliser votre CPF. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont. Euh, mmh. Là, en tant que, que salarié, vous êtes en conversion pro, vous avez sûrement du CPF. Donc, on vous propose de l'utiliser. Donc, euh, On peut monter le dossier ensemble, ça peut être intéressant pour vous. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire, à peu près. Euh, continuons, échangeant ensemble, si vous le voulez, euh, sur Facebook ou sur Instagram. Je vois qu'encore un petit peu des questions. Euh, voilà, Là, on parle du stage sur Instagram avec Lilouben. Euh, c'est vrai que c'est des moments euh, super importants, les stages, si on peut les faire. On est là, on est dispo. Euh, on, on va fermer le live, mais on reste euh, dispo sur le chat. Euh, Appelez-nous si vous avez envie de parler bah, soit de vos besoins, hein, de d'approfondir un peu vos mmh. besoins en vous. S'il y a des conseils qui n'étaient pas assez clairs qu'on vous a donnés aujourd'hui, on vous les reprécisera. Et puis euh, et puis bah, on vous dit à bientôt. Si vous voulez rajouter quelque chose Non, je pense qu'on a fait le tour. On est dispo, n'hésitez surtout pas sur les conditions d'éligibilité, le J-1 avant les épreuves, avant la fin des inscriptions. Pensez-y. Ouais, euh, Pensez-y, euh, pensez euh, pas de mauvaise surprise. Hein. Et puis euh, bon courage à tous pour euh, cette année ou ces années à venir. Et euh, croyez-nous, c'est un beau métier. Ouais. Allez, à bientôt Bonne journée Au À bientôt Au